Bonjour à tous Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comment danser la bachata C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti Alors, la bachata se danse sur 8 temps, donc sur la phrase musicale du morceau. On va toujours compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons danser sur le 1, 2, 3, pointer sur le 4, danser sur le 5, 6, 7, pointer sur le 8. La particularité, c'est que vous allez... Pointer sur le 4 et repartir de la même jambe, pointer sur le 8 et partir de la même jambe. C'est parti pour le pas de base. Alors, les filles commencent de la jambe droite sur le 1, les garçons commencent de la jambe gauche sur le 1. Et donc la base latérale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième pas le va et vient. Quand vous allez avancer sur le 1, 2, 3, l'idée, ça sera de pointer votre 4 en arrière, c'est-à-dire Et 1, 2, 3, 4. Attention de ne pas avancer votre 4 vers l'avant. On pointe le 4 ici, on repart de la même jambe en arrière. 5, 6, 7, vous pointez le 8 devant. Alors attention, sur le temps 4, il n'y a pas de déplacement. 1, 2, 3 en arrière, 5, 6, 7 en avant. 1, 2, je pointe en arrière et je pointe en avant. Huit. Avec le va-et-vient, on enchaîne l'hésitation. Donc, c'est un pas sur deux temps. On reste deux temps sur une jambe. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Hésitation, 7, 8. Deux temps sur chaque jambe, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième pas, le va et vient en arrière et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 avec l'hésitation. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les tours à droite à gauche, on va se séparer. Alors, le tour à droite pour les filles, les filles, vous évoluez euh, vous imaginez que vous évoluez sur une ligne qui est à votre droite et vous tournez sur ces lignes. Vous faites un tour à droite. Donc, le tour s'effectue sur trois temps. Donc, ça fait 1, 2, 3, on pointe. 5, 6, 7, base. Et le tour à gauche sur une ligne. 5, 6, 7 et on pointe. Les garçons, le tour à gauche. 1, 2, 3, on pointe. 5, 6, 7, 8. Le tour à droite sur une ligne. Toujours les épaules à droite, 6, 7, 8. Girl, just let your head down, let's paint the whole town, life is our playground, yeah. But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy, I'm happy to please you. Le moment de la vérité, on se met en couple. Donc, le pouce gauche, les garçons, dans la main de la danseuse, les quatre doigts par-dessus, la main droite, les garçons sous le mot plate, gauche de la danseuse. Les filles, vous, vous vous installez bien sur sa paume de main. Et les garçons, vous êtes légèrement décalés par rapport à votre danseuse. Hein. Il faut que votre pied gauche soit à l'extérieur. Donc, si on monte comme ça, voilà, il faut que vous soyez votre pied gauche à l'extérieur. Il faut pas que vous soyez face à elle. Donc à partir de là, avec votre main droite, votre avant-bras droit, vous guidez votre danseuse pour faire son pas vers, vers le côté, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le pas de base latéral, 4, 5, 6, 7, 8, le va et vient, et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on a le pied à l'extérieur, comme ça quand vous allez avancer, votre pied part à droite du pied droit de la danseuse, donc ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, j'enchaîne l'hésitation, je reste sur place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, base latérale, 7, 8, 1, 2, 3, on a dit qu'il y a deux versions du va-et-vient, donc on recule, 2, 3, 5, 6, 7, 8, les filles avance 2, 3, l'hésitation, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Les tours à droite et tours à gauche. Donc on part dans une position fermée au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les garçons, on s'éloigne sur le 5, 6, 7 et on vient à les deux mains parallèles. 7, 8. Donc pompe de main vers le ciel. A partir de là, on fait notre base jusqu'à 4. On va faire tourner les filles. À gauche, sur le 5, 6, 7, 8. Donc, il y aura une préparation sur le 4, garçon avec le bras gauche. 1, 2, 3, 4. Je lève le bras gauche bien haut, au-dessus de sa tête. Et là, je vais orienter ma danseuse vers ma droite. Attention de bien tourner votre paume de main à l'intérieur, de venir paume contre paume pour faire tourner les filles. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les filles, il y a toujours une préparation pour vous avec votre coude. 1, 2, 3, 4. Votre avant-bras est toujours parallèle au sol. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Et si on veut faire tourner les fils de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Le tour à droite pardon, pour les garçons. Ça fait 1, 2, 3 préparations. Cette fois, notre paume de main est vers le ciel et les filles, vous êtes en position crochet. Là, il ne faut pas nous lâcher, sinon on perd cette connexion, on ne peut pas tourner. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Pendant ce temps-là, les filles continuent leur base. On veut tourner à gauche, paume de main vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flashy, I'm happy to please you. Though I can tell that's not what you're used. To. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé notre vidéo, n'oubliez pas de liker et partager et bien évidemment de vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. À très bientôt.